Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Rémi Étienne, je suis infirmier à, à l'ICL, en équipe mobile de soins palliatifs, mais j'ai également une activité d'hypnopraticien pour laquelle en fait, je reçois des patients en consultation au sein de l'établissement et notamment pour la prise en charge de la douleur aiguë, l'accompagnement de gestes douloureux, la douleur chronique, mais également pour la préparation de, des patients à certains examens anxiogènes comme les IRM, la radiothérapie, voilà tous ces examens un petit peu qui peuvent être perturbants. Et euh, là je vais prendre un certain temps pour vous présenter l'histoire de l'hypnose, retracer son parcours, c'est un parcours qui est riche, qui est passionnant, qui est, euh, vous allez voir, euh, émaillé de plein de rebondissements. Et pour commencer en fait cette présentation, on va remonter très très loin dans le, dans le domaine de l'hypnose, en commençant euh, par le premier manuscrit en fait qui a été retrouvé, un manuscrit euh, sumérien en fait, cunéiforme, qui est originaire de Mésopotamie, c'est un manuscrit qui date d'il y a plus de 6000 ans et euh, qui en fait, euh, décrit déjà des cas de guérison par euh, des états qui seraient assimilés à des états modifiés de conscience. Euh, alors évidemment, ce ne sera pas l'hypnose moderne telle qu'on la connaît actuellement. C'est imprégné de pensées magico-religieuses et notamment de, de ritualité. Mais effectivement, ces patients en fait, qui allaient consulter les guérisseurs de l'époque utilisaient, parlons parlant des guérisseurs, des techniques d'incantation, en fait, de de suggestions qui s'apparentent aux suggestions verbales directes telles qu'on peut les connaître actuellement et qui ressemblent très euh, de près au, à l'hypnose de, de spectacle qu'on peut retrouver dans les dans les dans les shows télévisés actuellement. En continuant effectivement euh, cette historique, on arrive à, en Égypte où les Égyptiens pratiquaient également des techniques s'apparentant aussi à des techniques d'hypnose moderne. Il y a un papyrus qui a été découvert par Georges Hébert, et Ce papyrus mentionne, mentionne plusieurs formules, alors, assimilables à des formules magiques, des formules qui suggéraient qu'effectivement le patient avait le contrôle sur son corps et sur sa douleur. Et euh, une des phrases qui a été traduite de ce papyrus suggère au patient de poser sa main sur sa douleur et de dire que la douleur s'en aille. Et on va voir, vous verrez d'ailleurs durant cette formation, des techniques euh, d'hypnose qui ressemblent très fortement, en tout cas qui s'inspirent très fortement de cette phrase, et vous pourrez euh, faire des, des rapprochements. On Continue et là on se rapproche un peu plus de notre ère de notre avec Franz Anton Mesmer. Alors vous voyez, on a Mesmer avec un seul c'est pas Mesmer tel qu'on peut le voir à la télé actuellement. C'était un médecin en fait d'origine allemande, Mesmer, médecin du, du 19e siècle, euh, qui en fait postule l'existence d'un fluide magnétique animal par analogie en fait au fluide magnétique minéral. En fait, tout simplement, il dit que comme il y a des au travers des aimants, la possibilité que deux entités puissent se rapprocher, qu'il existe une énergie entre ces deux entités. Il pourrait exister la même chose euh, au sein du monde animal, et notamment du monde humain. Alors, il fait une thèse de médecine euh, qui, qui, qui tourne autour de, cette con, de ce concept. Euh, la technique de Mesmer, en fait, conceptualise l'idée qu'il euh, bah, y a un fluide qui circule à l'intérieur du corps. Euh, ce fluide, en fait, est une sorte d'énergie naturelle qui parcourt tous les êtres vivants. Et lorsqu'en fait ce, ce fluide est bloqué à un endroit du corps, c'est ce qui va déclencher la maladie, à cet endroit précis du corps. Donc, euh, dans ses premiers essais, Mesmer va utiliser en fait des aimants, euh, il va passer au, euh, autour, autour du patient et puis il va euh, décider en fait que le, le magnétiseur, la personne qui, qui, qui utilise en fait ces aimants, peut remplacer ces aimants par ses mains et créer en fait la levée de ce blocage. C'est ce qu'on va appeler des passes magnétiques face magnétique qu'on peut encore retrouver chez certains magnétiseurs de campagne, pour des euh, personnes qui les ont certainement consultées, euh, en fait ce magnétisme euh, serait un moyen de lever ce blocage, et lorsque le blocage se lève, ça déclenche chez les patients ce qu'on appelle de, des crises magnétiques, euh, le patient rentre dans des états de trance, euh, qui lèvent pour certains patients de mesmer le problème, la problématique. Alors on va voir hein, que c'est euh, chez certains patients, dans certains contextes, Mesmer rencontre un franc succès avec sa technique, euh, puisqu'il intéresse la noblesse de l'époque. Euh, et il décide de pratiquer en fait, le magnétisme à grande échelle. Il va créer le baquet de Mesmer. Ce baquet de Mesmer que vous voyez en photo, on peut le voir au musée, euh, au musée de Lyon. En fait, c'est un, un baquet qui est rempli de, de limailles de fer, de verre pilé, et puis d'eau en fait, qu'il a préalablement lui-même magnétisé. En tout cas, c'est ce qui est, est, ce qu est dit et c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur du contenant. Euh, vous voyez, il y a des cordes avec des, des, des sortes d'arcs euh, en fait, euh, sur lesquels les patients peuvent s'attacher soit les mains, soit les pieds, et les cordes en fait reliaient euh, tous les participants entre eux, euh, créant une sorte de synergie comme ça dans l'accompagnement. La, dans euh, il y avait des gens en fait qui, euh, qui, on voit un petit peu sur ce schéma, des gens qui en fait accrochaient leurs pieds, d'autres qui euh, tournaient autour, et on ne voit pas là sur, le, sur cette gravure, mais il y avait aussi des gens qui jouaient de la musique, du violon par exemple, ce qui renforçait un petit peu l'ambiance un peu spectaculaire de, euh, de, de, de, de ces de ces séances, mesmer en fait passait derrière avec une baguette et en fait avec cette baguette touchait chaque patient avec, en utilisant une, une incantation euh, ou leur demandait clairement la levée du blocage et les personnes rentraient en fait dans ces états de crise magnétique. Alors il faut savoir qu'à l'époque, euh, la libération en tout cas de la maladie est souvent teintée d'une euh, image un peu un, dans l'inconscient collectif, de la possession, euh, notamment euh, un peu du mal, et que en fait, lorsque ce mal sort du corps, euh, il est matérialisé par une, une sorte de crise qui, qui, entre guillemets, pourrait suggérer aux patients qu'ils qu se libèrent de quelque chose. On est, on est vraiment emprunt de pensées magico-religieuses. Euh, et donc, euh, Mesmer en fait, exploite un petit peu ce phénomène. C'est ce qui explique pourquoi ces gens entrent dans ces crises spectaculaires, chose qu'on verrait, qu verrait beaucoup moins de nos jours. Alors Mesmer rencontre un tellement grand succès qu'à un moment donné, Marie-Antoinette s'intéresse énormément en fait, à, à, à, à, ces, à cette pratique. Elle fait venir Mesmer au palais, et, euh, mais ça ne plaît pas du tout à Louis XVI, en fait, qui, qui voit euh, du charlatanisme. Euh, le clergé aussi n'adhère ne, ne, ne, pas du tout à, à cette pratique. Et donc, pour, euh, parce que Mesmer est, est médecin, pour faire ça dans les règles, Louis XVI comme dit, en fait, un, une, une une commission d'enquête, hein, est composée notamment de Benjamin Franklin. Et cette commission d'enquête va évaluer en fait la pratique de Mesmer pour savoir si ce qu'il propose comme technique est validé, validable ou non. Alors, ça va être vraiment la première étude, ce qui est considéré dans l'histoire de la recherche, une des premières études en double aveugle qui est menée, en fait, où on va observer chez des patients qui reçoivent effectivement... Euh, Soi-disant le magnétisme et des patients à qui on suggérait simplement de l'imaginer, voir s'ils si, euh, ben, ont les mêmes effets. Et en fait, euh, la, la commission d'enquête va conclure que ben, tout simplement, euh, le magnétisme euh, ne serait dû finalement qu'à l'imagination des patients et qu'il n'y aurait pas d'existence réelle du, de, du magnétisme. Donc euh, Mesmer va être discrédité, va tomber euh, progressivement dans l'oubli, euh, mais entre-temps, il a quand même laissé des disciples derrière lui. Et ses disciples, en fait, euh, sont notamment le, le marquis Chastenay de Puy Ségur qui est un élève de Mesmer, qui reconsidère en partie la théorie de Mesmer, car il identifie un phénomène euh, de transe, en opposition à la, à la notion de crise magnétique. Il parle plutôt de trans magnétique. Il nomme, il, il nomme aussi ce phénomène sommeil magnétique, puisque lui, dans ce qu'il observe de, ses, de, cette, de sa pratique, euh, le marqué chessonet puis Ségur, exerce à la campagne. Et en fait, euh, à la campagne, les réactions vis-à-vis -vis de l'hypnose sont différentes de la ville. Euh, il, il va pratiquer l'hypnose chez, un, chez une personne qui s'appelle Victor. Euh, Victor, c'est un jeune homme en fait, qui souffre euh, d'un trouble. Et de, dans ce trouble-là, Victor ne manifeste pas la libération en fait, euh, du symptôme par une crise magnétique, mais plutôt par un sommeil profond. Et il observe que chez les gens de la campagne, les gens entrent plutôt dans une sorte d'état qui ressemble à, à du sommeil. Donc, on voit en fonction de, des lieux où on pratique l'hypnose, comment les gens intègrent cette pratique d'une manière différente. Donc, euh, le marquis va plutôt parler de sommeil magnétique. Et dans ce qu'il observe, lui, c'est qu'en fait, il va interroger Victor. Il va lui parler dans, dans ce qu'il observe de ce sommeil magnétique. Et Victor va lui répondre. Euh, et en lui répondant, il va lui donner les clés en fait, de sa propre guérison et la manière dont il devrait se traiter. Euh, donc, ça interpelle beaucoup le Marquis chastenet puis ségur qui dit bah, finalement, le magnétiseur, lui, il induit un état, mais c'est peut-être le patient qui a la capacité, au fond lui d'aller chercher les ressources pour pouvoir se guérir lui-même. Alors, on est encore une fois dans, dans ce qu'on pourrait retrouver dans l'hypnose moderne, mais là où, euh, finalement, le Marquis chastenet puis ségur est, est assez moderne dans sa pratique, c'est qu'en fait, il va poser vraiment les bases du rôle actif du patient en psychothérapie. C'est le patient qui va aller chercher il va aller chercher euh, au fond de lui, dans son histoire, le moyen de pouvoir euh, se soulager. Donc le marquis continue de pratiquer euh, dans le temps, mais d'autres personnes le succèdent, hein, notamment l'abbé euh, J.C. de Faria, qui est un moine portugais vivant à Paris, qui propose une autre lecture des phénomènes observés. Euh, le, en fait, l'abbé J.C. de Faria n'adhère pas du tout à la théorie magnétique, il réfute les effets du fluide magnétique mais défend plutôt l'idée que la transe, en tout cas l'état qu'il observe chez les patients, est plutôt un phénomène de fascination du sujet euh, pour le praticien. Donc la personne en fait, euh, qui va regarder une autre, et notamment sur la fixation du regard, euh, va pouvoir induire, en utilisant des ordres simples, un état qui s'apparente, selon lui, à ce qu'il appelle un sommeil lucide. Euh, cet état de transe observé euh, participe donc indirectement à forger des bases de la psychologie, et notamment euh, de la... De la l'hypnose puisque euh, euh, si on observait le, la, la BGC de Faria de nos jours on verrait typiquement un spectacle d'hypnose tel qu'on le voit euh, à la télévision euh, petite anecdote la BGC de Faria est un des personnages puisqu'il a, il a existé euh, du comte de monte cristo euh, donc c'est un des personnages qui intervient dans le dans Toujours dans ce courant hein, euh, des imaginationnistes, euh, il y a Étienne-Félix Hénin de Cuvelier, qui est un petit peu le, le papa en fait, hein, de, du, du mot hypnose, hein, qui est le premier à utiliser le préfixe hypne pour décrire en fait, les phénomènes du magnétisme animal initialement postulé par Mesmer. Euh, mais lui non plus ne croit pas à l'existence du fluide magnétique. Euh, donc c'est un magnétiseur euh, il n'est pas non plus proche de la BGC de Faria qui est plutôt sur un courant psychologique mais il, on va dire qu'il est sur une, une approche plus rationnelle du magnétisme James Braid, qui est à tort considéré comme le père de, de la création du mot hypnose, mais c'est le baron Hénin-Félix de Cuvelier qui l'a utilisé. James Braid, en fait, euh, utilise l'hypnose en tant que chirurgien. C'est un chirurgien écossais qui exerçait à Manchester, qui n'adhère pas du tout à la théorie du magnétisme animal, euh, qui réfute l'aspect psychologique également euh, de ce qu'il observe de cette transe. Et il assimile, lui, ce phénomène à un sommeil nerveux, euh, en tout cas au début de sa pratique. Selon lui, en fait, cet état était obtenu par une fixation prolongée du regard sur un objet brillant et en l'occurrence, au bloc opératoire, James Bright faisait fixer les patients euh, la Alors, il faut savoir qu'à l'époque de James Braid, on est un petit peu avant l'arrivée des chloroformes, donc l'hypnose rend quelques services au bloc opératoire puisque les gens étaient opérés sans, sans anesthésiant. Il observe que chez certains patients, ça fonctionne beaucoup mieux que chez d'autres. Euh, on est encore loin de la suggestibilité et de la notion de suggestibilité. Mais en tout cas, euh, il remarque effectivement que, notamment à la fin de sa pratique, que tout n'est peut-être pas qu'un phénomène physiologique et que la psychologie qu en rentre quand même pour partie dans, ces, dans ce phénomène. Donc en gros, comment il faisait Il demandait aux patients de fixer le ciel ici, il leur demandait de regarder, de lever les yeux le plus haut possible en l'air, il leur donnait effectivement des suggestions de, de s'endormir, de se laisser glisser dans, une, dans un sommeil progressif, et il observait qu'au bout d'un moment, les gens fermaient les yeux et puis débutaient l'opération, tout simplement. on avance un peu plus, l'hypnose retombe entre ces deux périodes un peu dans l'oubli, et puis euh, refait surface, notamment avec les travaux de Jean-Martin Charcot, qui est un célèbre neurologue français, qui a, qui a donné son nom à la triste maladie de Charcot. Euh, en fait, Charcot travaille aussi beaucoup sur l'hystérie, sur, sur la pathologie hystérique, et en fait, utilise euh, l'hypnose, utilise en fait, comme moyen diagnostique, selon lui, de l'hystérie. Pour lui, il n'y a quasiment que les femmes qui peuvent euh, répondre à l'hypnose puisque l'hystérie serait une pathologie exclusivement féminine. Et puis, en plus, utilise l'hypnose dans un, dans un but diagnostique. Il annule en fait certains symptômes chez ses patientes euh, grâce à l'hypnose et en fonction de la réponse en fait euh, du, du médecin à la patiente, euh, peut diagnostiquer de cette manière-là euh, l'hystérie. Euh, il pense que l'hypnose, c'est avant tout un symptôme de cet état pathologique euh, qui est caractéristique. Il l'utilise d'ailleurs régulièrement dans ses cours en fait, euh, de neurologie. Il y a devant un, un parterre de, de neurologues. Là, alors on voit, c'est une, une célèbre peinture d'un de, des cours de, de Jean-Martin Charcot. Il a dans, la, dans ses bras, effectivement, une, une patiente hystérique qui s'appelait Blanche Whitman. Il y a un film d'ailleurs avec Vincent Lindon qu'on peut sur cette époque qui est assez récent euh, qui retrace en fait ces, ces fameux cours de, de Jean-Martin Charcot sur la pratique de l'hypnose devant les neurologues. Dans le parterre en fait, de neurologues, on a Freud en fait, euh, qui assiste. Alors là je ne pourrais pas le localiser, mais il, il fait partie en fait, de l'assemblée euh, sur, euh, sur, cette, sur cette peinture. Et en fait, Jean-Martin Charcot utilise l'hypnose et montre comment avec des phénomènes et suggestions hypnotiques, il arrive à annuler certaines sensations chez les patientes ou certains symptômes caractéristiques. Mais à la même époque, une, une école s'oppose euh, en fait, aux théories de, de Jean-Martin Charcot. Euh, C'est l'école de Nancy, euh, l'école de psychologie de Nancy, euh, composée du professeur Hippolyte Bernheim, qui est un médecin initialement alsacien, qui vient travailler en fait, sur Nancy après la guerre de 1800, pendant la guerre de 1800, euh, et en fait, euh, qui, euh, qui, qui rencontre en fait, un médecin euh, généraliste, qui est considéré également comme un guérisseur, qui exerçait à Pont-Saint-Vincent, qui est en fait le docteur Ambroise Auguste Liebo, qui en fait, euh, guérissait les patients gratuitement dans son cabinet de Pont-Saint-Vincent et qui utilise l'hypnose, euh, en fait, euh, encore une fois, d'une manière très directive, avec des suggestions verbales directes pour traiter certains troubles chez la population locale. Alors Bernheim va observer comment Liebo fonctionne et va utiliser l'hypnose pour la, la, la, la répandre à Nancy. donc Bernheim avait un cabinet euh, au 24 places de la carrière euh, à Nancy. Euh, cette école en fait va, va, ça va créer un petit peu des émules parce que euh, ils, vont, ils vont beaucoup en fait pratiquer l'hypnose avec une, une approche encore une fois très directive et ils vont être rejoints par, euh, par d'autres acteurs en fait de la, de la scène nancéenne notamment un juriste. Et puis plus tard, il y a Émile Coué aussi qui va les rejoindre, euh, qui a donné son nom à la célèbre méthode Coué. Euh, et puis en fait, euh, Freud va, après avoir été chez euh, euh, comment, Charcot, va venir en, en, en, en stage, si on peut dire, pendant six mois en fait à Nancy, euh, apprendre l'hypnose auprès de, de Bernheim. Alors pour Bernheim et Guébeau, pourquoi ils s'opposent à, à Charcot C'est parce que pour eux, ce n'est pas du tout un état euh, caractéristique d'une pathologie, ni euh, encore moins de ce serait simplement la capacité qu'un individu aurait à répondre à la suggestion. Euh, tout va toujours tourner beaucoup autour de la suggestion, notamment chez Bernheim. Bernheim va, va vraiment beaucoup développer cette idée de suggestion, tellement la développer qu'à un moment donné, on parle quasiment plus d'hypnose, on parle plus de suggestibilité. Euh, pour lui, tout n'est que suggestion, suggestibilité, réceptivité à une suggestion verbale. Et, et en fait, euh, on va dire, le petit reproche qu'on peut faire à Bernheim, c'est que bah déjà, il a un peu accaparé les idées de Guébaud euh, pour, les, pour les, les, on va dire, les formaliser. Mais surtout, il va donner aussi un, un, un nouvel élan en fait, à l'hypnose en l'inscrivant en en plus dans une idée euh, euh, plus scientifique. que j'évoquais, Sigmund Freud qui se rend à Paris en fait, euh, auprès de, de Jean-Martin Charcot puis d'Hippolyte Bernheim qui va pratiquer l'hypnose au tout début de sa carrière de psychiatre euh, qui est assez euh, ébahi des effets qu'il obtient auprès de ses patientes euh, notamment, mais ça lui pose un problème puisque euh, dans ses écrits, en fait, Freud évoque le fait que l'hypnose euh, euh, crée un transfert trop important entre le, patient, euh, entre le patient et lui et que certaines de ses patientes euh, euh, serait tombée amoureuse de lui à cause de l'hypnose. Donc il reconsidère un petit peu la pratique de l'hypnose en disant que c'est un outil puissant, qu'il ne comprend pas bien, mais en tout cas, ça va lui ouvrir le, un, un, un champ de perception nouveau, notamment sur euh, euh, l'existence d'un inconscient et euh, la possibilité d'avoir une partie de soi dont on n'a pas conscience, en laquelle on peut aller euh, euh, soit refouler des, des éléments, soit épuiser des, des ressources pour pouvoir changer. Mais dans sa manière de pratiquer en fait, et de, de, de fonctionner, Freud va, ne va plus se servir de l'hypnose sur l'essentiel de sa carrière et va élaborer la, sa théorie psychanalytique euh, avec cet inconscient en fait, dans lequel on refoule en fait, certains éléments et qui vont donner des névroses. Enfin, on ne va pas tourner autour de ce concept-là, ce n'est pas, pas le propos. Mais en tout cas, euh, euh, Freud il reviendra progressivement à la, fin de sa, à la fin de sa vie, à la fin de sa carrière, euh, pour, en, en, en pratiquant toujours un peu l'hypnose. L'hypnose jusqu'à Freud se pratique d'une manière très paternaliste, avec des, euh, des suggestions verbales très directes. Euh, dormez, je le veux, fermez les yeux, euh, vous écoutez que ma voix. À trois, euh, vous fermez les yeux, vous, vous tombez dans un profond sommeil. Voilà, c'était des suggestions verbales directes. Euh, et puis, il y a un, un, un médecin en fait, psychiatre américain qui s'appelle Milton Erickson. Euh, Milton Erickson, en fait, est un, un psychiatre américain euh, qui en fait euh, utilise au tout début de sa pratique l'hypnose d'une manière directive. Et puis, en fait, Milton Erickson euh, va tomber malade, euh, déjà dans, sa, dans sa, son enfance, puisqu'il était atteint de poliomélite. Et euh, il, a eu, il avait plein de petits soucis, il était dyslexique, il était amusique, enfin, il avait vraiment des, des petits soucis. Euh, mais en fait, il s'est toujours accommodé de ses handicaps, et euh, son, son originalité, c'était finalement de se servir de ses moments de handicap pour pouvoir observer euh, le fonctionnement de son, des gens qui l'entouraient notamment de son environnement. Et lorsqu'il était atteint de poliomélite, il a il est donc longtemps été paralysé dans un lit. Ça l'a amené en fait, à observer beaucoup son entourage, notamment ses frères et sœurs, et, et toutes les interactions non-verbales qui pouvaient exister entre deux individus, notamment euh, lorsqu'ils communiquaient entre eux. Et il s'est posé aussi beaucoup la question de la place du corps, de la place du, euh, des, euh, des rapports en fait, que les individus pouvaient avoir entre eux avec des techniques de communication singulières. Et en fait, euh, Milton Erickson va de moins en moins se servir des suggestions verbales directes en privilégiant une approche plutôt indirecte. Alors, une suggestion indirecte, ce serait quoi Ce serait par exemple de laisser le choix à la personne de, de, de pouvoir choisir, en fait, euh, sans imposer un exemple type. On pourrait dire à un patient, je ne sais pas si vous allez fermer vos yeux maintenant ou d'ici quelques secondes. Euh, en donnant par exemple ce choix, il va laisser à la personne la possibilité de fermer ses yeux à un moment donné. Mais l'idée de base est quand même de fermer ses yeux. Donc, euh, Erickson était ingénieux dans sa manière de pratiquer. Il a développé plein de techniques de communication. Il va travailler beaucoup autour des métaphores thérapeutiques en utilisant les des métaphores pour faire prendre conscience au patient de son problème, de son trouble. C'est-à-dire la métaphore, quel rôle elle joue dans la, dans la séance d'hypnose ben, C'est que, par exemple, sans nommer euh, directement au patient son trouble, on va lui raconter une histoire. Il va avoir un lien euh, indirect avec son, sa problématique et cette métaphore va amener une solution enfin à la fin de l'histoire que le patient va intégrer pour son propre compte pour pouvoir transformer les éléments qui ont besoin d'être transformés dans son quotidien. Donc, c'est vraiment une approche totalement nouvelle ou bienveillante, absolument pas paternaliste, où il va prescrire même certains symptômes chez des patients, ce qu'on appelle la prescription paradoxale. Il va vraiment, entre guillemets, plus jouer avec le symptôme euh, sans s'y confronter brutalement, et l'avantage de ces techniques, c'était un peu de contourner les résistances psychologiques du patient au changement. Et l'avantage de l'approche la, ericksonienne, c'est qu'elle s'adresse absolument à tout le monde. Euh, chose que je n'ai pas évoquée précédemment, c'est que l'approche directive ne concerne, et maintenant ça on le sait, euh, qu'un tout petit pourcentage de la population, Seuls 10 à 20% des gens à peu près sont réceptifs à l'hypnose directe de spectacle, celle qu'on peut voir euh, en tout cas, dans les spectacles. Euh, et puis, celle d'Erickson est, est, est accessible quasiment à tout le monde. Tout le monde est hypnotisable avec l'hypnose de Milton-Erickson. C'est un petit peu ce qui fait sa force. Et c'est ce qui va aussi démontrer que ce n'est pas le niveau de profondeur de l'état d'hypnose qui est important en thérapie, mais plutôt la qualité de ce que le patient aura entendu euh, dans, son, dans la séance et dans la relation thérapeutique. Et je pense que s'il y a une chose à retenir en fait, de Milton-Erickson, c'est qu'il va vraiment privilégier l'alliance thérapeutique et la qualité relationnelle entre le thérapeute et le patient. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous propose de nous retrouver pour la, la, la formation et pour développer tous ces concepts un peu plus précisément.